Guten Morgen alleydan ישש רושול לנישמת משאוד בן פורטונה מזל כלות ישחק בן פורטונה מזל נורברט אברהם בן פורטונה מזל בן שלומזלמן סיבוסתהוסי דזן פשנטו 2050 contacter les sept minutes éternel nous étudions la secreta nit perikbet lo hayu mit'anin אנשי משמר מתענין ומשלמים, אנשי ביתיו מתענים ולא משלימים שבאחרונות אלו ואלו מתענים ומשלימים דברי רגעים ש cientים וחרמיים אומרים שלוש תעניות ראשונות אלו ואלו לא היו מתענים כלל שלוש שניות אנשי משמר מתענים ולא משלמים, ו задачבר שביתיו לא היו מתענים כלל אחרונות אנשי משמר מתענים ומשלימים ו challengebbikיו מתענים ולא משלמים. ובת המקדש セееלו Bien sûr, des Kohanim qui venaient faire la Voda. C'était pas n'importe quel Kohen qui venait à n'importe quel moment. C'était, on avait pris toutes les familles des, famille des Koanim, on les avait séparés en 24 Mishmarot, ça s'appelle 24 gardes, qui, donc, il y avait deux fois par an. Et à part ça, chacune des gardes, elle est elle-même séparée en Batehav, en sous, en famille, qui sont en faites, cest de manière générale, il y a la famille... Ce général, les, les 24, 24, comme ça, à l'intérieur de chaque 24, il y a les bateaves on, on les classait en 6. De manière à ce que chaque jour au bataïs il y avait une famille spécifique qui travaillait, c'était un cycle de deux, deux fois par an, en fait, toutes les, toutes les 24 semaines, d'accord Les jours de pendant les fêtes, c'était tout le monde qui travaillait en même temps, mais sinon, il y avait, concrètement, chacun avec sa semaine, ça se pourrait le mishmar, et an jabatav, c'est donc ceux qui travaillent aujourd'hui et pas demain. Il y a maintenant la Mishnah en scène comme ça au Bétamique Dash, lorsqu'on avait. quand on avait besoin de pluie et que le Bédine instaurait des instaurait donc des jours de jeûne et de filote, Est-ce que les gens, les Koanim qui sont de, goût, de tout de garde au Bétamique Dash, est-ce qu'eux doivent-ils eux aussi jeûner Quel est le problème Le problème c'est qu'ils qu doivent avoir des forces pour, serve, pour servir pour faire le service à la chaîne. Et donc s'ils vont jeûner, ils vont forcément être plus D'accord, plus, comment dire, plus ras-le-bol, moins de patience, moins d'envie de, moins de, de persister, comme, comme on est dans les jours de jeûne. Alors la en scène comme ça Shalosh Taniot, Rishonot. Alors maintenant, il y avait trois, trois euh, niveaux de Taniot, de jeûne qu'on instaurait. Il y a les premiers, les trois premiers, les trois deuxièmes, et puis après, quand ça a persisté quelques jours de plus, eh bien, on faisait avec les sept, euh, il y avait sept Taniot. Donc on va voir, on va, plus, on va avancer plus ça va en progressant et en imposant plus de choses, selon le cas. Il y a, donc, je répète, il y a les Anche-Mishmar et Anche-Bet-Av. Anche-Mishmar, c'est en général, toute la famille qui est venue cette semaine pour travailler. On va dire la famille Daan, c'est nous. Et puis, par ça, maintenant, Alors on est venu travailler pour cette semaine. Maintenant, dans la famille Daan, on va voir maintenant, ça va être séparé en 16, 6 bet av On va partir avec les... À l'époque des tontons, il y avait le tonton Jacques et le tonton Léon, et tonton ce que vous voulez, et eh bien chacun il va travailler durant sa journée, d'accord C'est un peu le, le même principe. Donc, est-ce qu'ils doivent jeûner Alors de manière générale, on va dire comme ça, que tout bête ave il sera plus facilement dispensé de jeûner. Parce que le bête ave c'est celui qui travaille aujourd'hui. Un tchémichemar, c'est celui qui ne travaille pas aujourd'hui, mais qui sont là malgré tout en renfort. Que Si tout ça, il y avait trop de travail aujourd'hui, et qu'on ne va pas réussir à boucler pour la nuit, et en on a vite les autres Anche Donc en fait, ils sont un petit peu en stand-by, est-ce qu'ils vont avoir à travailler, on va... par rapport à Anche, bet, have, que c'est sûr qu'ils travaillent. Du coup, plus tu vas être sûr de travailler, et, et, et plus tu vas être dispensé de jeûner. C'est ce que la Mishnah enseigne. Shalosh taniot Arishonot. Pour les trois premiers jeûnes d'abord, où le jeûne ne commençait que depuis le matin, Anche mit Aninwala Mashinimine. Les hommes de garde, de la famille en général, mais c pas ce n'est pas ceux qui travaillent spécifiquement aujourd'hui. Et bien, ils devront jeûner, mais pas finir la journée. Ça veut dire, en fait, on leur demande de participer un petit peu au jeûne public qui est instauré. Ils n'ont pas d'obligation de finir toute la journée. Au contraire, quoi, ils doivent être décimés au moment où ils mangent et finir en fin d'après-midi. D'accord Vanchibet Av, tandis que Vanchibet les gens de la famille du bet Av qui est en train de faire de service pour cette semaine, alors, Hello, Av, euh, euh, ceux qui sont de service pour euh, pour aujourd'hui, eh bien il ne de il ne, dejeun, il ne jeûnait pas du tout. D'accord Donc première série de jeunes, Anchemishmar un, un peu et Vanchepetav rien du tout. Ensuite Chaloshniante, la deuxième série de trois jeunes où la c'est un plus rigoureux on commence à jeûner depuis le soir. Alors là on augmente chacun d'un cran. Donc Anchemishmar, la famille de garde général qui sont pas en train de travailler pour cette journée là et eh bien méthanine ou mâchilemine dont jeûnais et jusqu'au bout jusqu'au soir tandis que vanche ceux qui sont des gens du bethav qui sont en train de travailler concrètement aujourd'hui ou à eux ils jurent ils jeûneront mais n'auront pas besoin aussi de compléter leur journée. cheva kharonot par contre les sept derniers alors là et le vallou ou mâchilemine ceux ci comme ceux là ils devront tous Jeûner, et ils devront, ils devront, dire c'est comme ça, les Anji et les An ils devront tous jeûner, d'accord C'est la vie de Yoshua. Donc c'est clair pour le moment, en fait, il y a première série de jeûne, un petit peu pour l'Anji rien pour l'Anji deuxième série de jeunes, tout pour le Anjimishma, et on commence avec un petit peu pour l'Anji Av. et puis troisième série de jeunes, même le Betav il est concerné par ça. Par ça. Ça c'est la vie de Rabbi Yoshua, on va dire que on s'en chaloch tanyot alot pour les trois premiers jeûnes, ceux qui commencent depuis le tôt le matin. Et l'ouvelle mitanin klaïl t'adalcha. Sache que concrètement, on va te mettre tout le monde. Personne ne jeûnais n'était pas concerné par enfin, ces jours de jeûne. Par contre, la deuxième série de trois. Alors, Anchemishmar Mit Velo Mash là on commence à augmenter un petit peu. Donc on, on démarre de rien, cette fois-ci on va demander au Anshemishmar, oh, s'il vous plaît, jeûnez quand même un petit peu, même si vous finissez pas la journée. Donc Anshemishmar, ils vont être mitanin, Ils vont se jeûner mais sans avoir l'obligation de finir leur journée. av, kalal. Tandis que les gens, et la famille qui était de service concrètement au Betamigdash dans cette journée-là, ils étaient complètement dispensés des jeunes, comme ce qu'on voit tout de suite d'ailleurs. sais les sept derniers jeûnes, alors la Mishra me dit Anshemishmar, mitanin, volumashlimin. Et j'ai sauté un truc. « note Anshemishmar, Mitanin, o'machilmin Les sept derniers, alors on a les Anshemishmar, les hommes qui ont la, la, la, la famille qui est de garde pour toute la semaine, mais pas qui est spécifique aujourd'hui. Alors là, cette fois-ci, Mitanin, o'machilmin on Av, Mitanin, Oumashilmin. que ceux qui sont en fonction aujourd'hui, ils, ils jeûneront certes, mais ils s'arrêteront vers l'après-midi. La, vers C'est-à-dire, en fait, je reprends, selon, en fait, il hein, y a quatre niveaux. il Personne ne fait rien. Anshemishmar, Mitanine vol machlimine, et un rien, après on commence à tout augmenter d'un cran. un ils font le jeûne complètement, un chevatav, machlimine, et puis on a le Sovom, c'est que tout le monde jeûne. Selon Tanakama, les trois étapes des sept, des trois, trois, sept, et eh bien c'est exactement cette, les, les étapes 2, 3 et 4 qu'on a énumérées. Mais selon Chachamim, selon Khachamim, les.. Alors le. Alors non, on va commencer depuis 1, 2 et 3 en fait. C'est-à-dire, on commence première série des trois jeunes, rien du tout. Deuxième série, Anjé Mishmar commence à jeûner un petit peu quand même. Troisième série, bon, Anjé Betav commencez vous aussi à jeûner un petit peu, tandis qu'Anjé Mishmar, ils vont jeûner complètement, d'accord Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine. Al-Salaam, Khol c'est Salam.